Good afternoon everybody and welcome. Alors euh, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue pour le forum sur la, et la, la paix et la guerre. Je m'appelle pétaval Je suis l'animateur d'aujourd'hui. Euh, les plus âgés parmi vous me connaissent déjà parce que j'ai déjà beaucoup travaillé pour ATTAC dans le passé. Et aujourd'hui, on va pas parler de moi. Et avant de commencer, la traduction, l'interprétation, c'est comme pour les autres forums. Ici, nous allons parler en anglais. Il y a juste une exception, il y a une personne qui va se prononcer en allemand et je vais maintenant présenter euh, les participants et les participantes. Il y a Taya Kronberg des États-Unis. Malheureusement, elle a un problème avec sa connexion d'internet. Taya Kronbeck vient de la Finlande et travaille à Stockholm pour un institut international de recherche sur la paix. De plus, elle est membre des négociations sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et c'est la raison pour laquelle elle est à New York maintenant. Elle aurait aimé venir ici sur place, mais elle fait partie de la délégation qui est maintenant à New York. Et j'espère que nous pourrons parler avec elle plus tard. La, le deuxième... Participante euh, s'appelle Zara Meli Jones, elle est directrice de la campagne pour le désarmement nucléaire. Et Sarah est la première à se, à se présenter, à se prononcer ici aujourd'hui. En plus, euh, de plus, nous avons euh, Yuri Shelyachenko qui est maintenant à Kiev. Il est professeur dans une école supérieure d'économie et de droit de Kiev. Il est spécialiste du droit. Et il fait partie euh, du mouvement international pacifique. Et il trouve qu'il est très important de parler de la paix. Mais il ne faut jamais oublier le pacifisme. C'est une des traditions les, les plus anciennes euh, de Kant jusqu'à Victor Hugo. Très important pour nous aujourd'hui. Alors, je te souhaite la bienvenue, Yuri. Tu es à Kiev, mais en même temps, tu es ici avec nous à Mönchengladbach. Uh... Et puis, il y a un petit changement dans le programme. La participante de la France, Claude Zerfati, n'a pas pu venir... ne peut pas être ici aujourd'hui. Mais nous avons trouvé quelqu'un qui va lui, lui remplacer. C'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet. Je souhaite la bienvenue à Roland Appel de Cologne. Il est président de la Fondation pour la démocratie radicale. C'est une fondation des temps sociodémocrates de l'Allemagne il était déjà président de ce mouvement-ci et aujourd'hui, il est membre des, des Verts. Alors, ce sont les participants et participantes et avant de commencer, j'aimerais bien dire deux choses sur le contexte de ce sujet une guerre et encore une guerre très proche de nous est un événement extrême et exceptionnel quand il y a une guerre tout change les morts les inflexions aux droits et aux droits de l'homme et aux lois sont euh, d'importance alors quand il y a euh, des guerres, il y a aussi des, des sentiments, des émotions très fortes. Depuis, euh, depuis 1914, la guerre a divisé les partis et les mouvements de, de gauche. En 1940, le parti sociodémocrate était en faveur de la guerre Seulement une personne était contre cette guerre, c'était Kalib Knecht qui n'était pas en faveur. Et en plus, euh, la guerre a divisé l'international. Il y avait euh, un parti qui était contre la guerre, c'était euh, euh, un parti de la Russie, le parti social-démocrate de la, de la Russie. Les bolcheviki. Et après, il y avait une certaine rupture dans les partis de gauche, dans les mouvements de, des travailleurs et des travailleuses, qui a eu des effets sur leur travail dans les décennies à, à suivre. Nous avons vu la même chose aussi pour les guerres au Iran en Irak et dans d'autres pays. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, nous avons une situation similaire. Euh, il y a diff différents courants dans la gauche et dans les mouvements des travailleurs et des travailleuses mais j'espère que cette fois et aujourd'hui ici pour cette conférence, il n'y aura pas de rupture, que nous allons rester unis, discuter autour d'une table et travailler ensemble pour le futur et voir les points que nous avons en commun. C'est du travail pour le futur, pour un futur pacifique. Et vu que Taria n'est. Ah, elle est... elle est là. Et on l'entend bien. Alors, merci Taria, bienvenue Taria. Nous sommes ravis de te voir ici. Et si tu es d'accord, je t'ai déjà présenté. Euh, si tu es d'accord, tu pourrais commencer. Merci d'être ici. Et je vais commencer la discussion maintenant, on va commencer avec toi et j'aimerais bien te poser une question tard. Tu es à New York, tu fais partie de la délégation Finlande sur la non-prolifération nucléaire. Est-ce que tu pourrais expliquer en cinq minutes ces négociations et comment ces négo négociations sont liées à la guerre et aux conflit dans le monde oui, alors, la non-prolifération nucléaire, les négociations des années 60 de l'Union soviétique et des États-Unis définent l'ordre et les, les armes nucléaires dans le monde d'aujourd'hui. Et il y a cinq pays qui ont le droit à des armes nucléaires, dont la Russie, aussi la France, la Chine, l'Angleterre et les États-Unis. Et ce traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, veut dire alors que d'autres pays n'ont pas de droit à des armes nucléaires. Mais cela inclut aussi le désarmement. Alors, l'objectif, c'est un monde sans armes nucléaires. Alors, en même temps, c'est un traité sur les armes nucléaires et qui définit quel pays a le droit à des armes nucléaires, mais en même temps, on veut le désarmement. Dans les années 70, il y avait un deuxième, une deuxième réunion sur ce traité et maintenant, tous les cinq ans, on revise le traité. Et c'est ce que nous, fa nous faisons maintenant, le mois d'août. Nous avons entendu plusieurs orateurs, plusieurs intervenants. Et le résultat va être un rapport final que nous allons publier. Et l'idée, c'est de trouver des points en commun sur les armes nucléaires. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de discussions et des conflits importants, surtout à cause de la menace de la Russie. Et nous sommes d'accord que nous faisons face à une menace nucléaire. Nous avons des menaces nucléaires... Euh, aussi pour les états unis euh, Trump, euh, la, Corée, la Corée du Nord. Mais la situation d'aujourd'hui est une situation unique parce que nous ne savons pas où cela va aller, qu'est-ce que les, les Russes vont, vont faire. Et les experts sont d'accord que c'est bien une menace nucléaire. Les menaces nucléaires ne sont pas légales et cette menace nucléaire que nous voyons maintenant de la Russie sont donc illégales et pour cette réunion à New York aux états unis je pense que la connexion n'est pas très bonne j'espère que vous m'entendez bien cette menace nucléaire de la Russie devrait être condamnée par les autres États. Et les États-Unis ont déjà critiqué la Russie. Mais la Chine, l'Inde, les pays africains ne critiquent pas la Russie, ne soutiennent pas ce, cette critique envers la Russie. Parce qu'ils disent qu'il y a d'autres pays qui menacent aussi. Alors, on parle beaucoup des engagements du passé, mais on ne condamne pas vraiment la Russie et ses actions d'aujourd'hui. Ok, merci. Si je peux... Poser encore une, une question un peu plus large. Nous avons parlé maintenant de la menace nucléaire, mais de manière générale, qu'est-ce que tu dirais Est-ce qu'on essaie de trouver une solution politique et diplomatique pour la situation pour la guerre en Ukraine Et s'il y a une cette perspective, comment est-ce qu'elle pourrait être Comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution politique et démocratique et diplomatique Alors, tout d'abord, c'est vraiment difficile. On ne voit pas vraiment d'initiative euh, ou de la Russie ou de l'Ukraine. Les deux ne sont pas prêts pour les négociations et euh, essayer de trouver une solution militaire et continuer avec la guerre. Et en plus, les, toutes les ressources politiques sont euh, envoyées dans la guerre, si on peut le dire comme ça. Et la Russie a fait des investissements dans cette guerre. En plus, l'Ukraine reçoit beaucoup de fonds de l'Ouest. Et on ne voit pas vraiment euh, une, une fin de cette guerre. Alors il est très difficile pour les Européens ou aussi pour les Chinois de commencer des négociations. Parce qu'il n'y a aucun responsable d'un État qui dirait euh, « on va essayer cette approche » on va essayer des négociations et trouver des solutions. Seulement, euh, les Nations Unies pourraient faire ce pas. Les Nations Unies pourraient envoyer quelqu'un là-bas pour essayer de trouver une solution et pour commencer des négociations. Mais malheureusement, les Nations Unies sont impuissants dans cette euh, situation. Guterres, euh, par exemple, il, euh, il ne peut rien faire, il, il semble rien faire. Et je pense que ce qu'on pourrait faire dans cette situation maintenant, c'est de de, de pousser vers les solutions pacifiques, mais on ne voit pas vraiment des initiatives. Merci beaucoup. On va te poser d'autres questions plus tard, Taïa. Merci. Euh... Je vais maintenant poser une question à Yuri à Kiev. Peut-être qu'il peut apporter une autre perspective. Yuri, j'ai lu dans un article, dans un journal allemand, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Très connu en Allemagne euh, par rapport à deux perspectives ukrainiennes. Mmh. 10% des Ukrainiens seraient prêts à euh, faire un échange, donner du territoire pour la paix. Donc, euh, j'ai une question pour toi en tant que pacifiste. Dans euh, la société civile ukrainienne, est-ce qu'il y a des euh, personnes qui sont convaincues euh, qu'un succès militaire euh, de la Russie ne sont pas réalistes Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu, es, tu penses que cette tendance gagne en importance Ceux qui veulent de la paix en Ukraine sont souvent des personnes oppressées. Je donne un exemple. Une jeune femme, par exemple, qui a de nouvelles nouveaux droits pour la première fois dans la société. Elle a été exclue de l'université. Les personnes qui ont d'autres opinions n'ont pas le droit de faire des études à cette université-là. Cela peut arriver aux gens, juste comme ça. Et les personnes euh, connues euh, dans le public encourent euh, encore plus de risques. Certains disent qu'ils veulent de la paix. Mais le président Zelensky et son parti euh, veulent la guerre. Les euh, églises en Ukraine et en Russie s'engagent pour la guerre aussi. Ce sont les forces de l'étranger qui peuvent soutenir la paix. Les opinions des pays autour de l'Ukraine jouent un rôle important également. Il y a cette idée irréaliste d'un succès militaire. L'Union européenne et l'OTAN euh, jouent un rôle aussi, mais euh, toutes ces différentes euh, opinions euh, ont pour conséquence que la guerre continue. Les interprètes euh, prient euh, Monsieur Cheliasenko, de parler un peu plus lentement. Est-ce que je devrais répéter ce que j'ai dit Non, nous allons continuer, la plupart des personnes l'a bien compris. Donc si on veut la paix, on ne devrait pas vendre des armes. On devrait Um, écouter les gens avec d'autres idées. On a besoin de personnes qui travaillent. Nous avons des... nous avons besoin de faire du progrès, nous avons besoin d'outils pour le faire. Cette question concerne la Russie et toute l'Europe, car... Une partie de la population n'a pas accès à des... Euh, à des biens nécessaires. Nous avons besoin d'une vraie discussion. Nous ne pouvons pas accepter le cynisme que nous voyons aujourd'hui. Nous avons besoin de plus de liberté. Il y a 150 ans, un écrivain a dit que le ministère des armées devrait s'appeler ministère de la guerre. George Orwell a écrit un livre sur le ministère de l'amour. Dans ce livre, euh, dans le troisième chapitre, il écrit « La guerre, c'est la paix ». Orwell a prévu beaucoup de choses. Il a expliqué pourquoi une guerre éternelle peut être présentée comme la paix. Beaucoup de personnes euh, comprennent maintenant que l'Ukraine est en plein milieu de cette guerre. Et c'est un désastre. Des pétitions s'adressent au président Zelensky et ils veulent des négociations. Cette pétition a euh, rassemblé 10, millions, 10, 10 000 de signatures, mais Zelensky n'a pas écouté. Il veut plus de personnes qui s'engagent dans la guerre. Beaucoup de personnes peuvent être engagées dans l'armée à tout moment. Certaines personnes ne peuvent plus quitter le pays car ils doivent être prêts à s'engager dans le militaire. Cette décision peut être élargie aux femmes concernant leur métier. Les femmes sont alors mises sur des listes aussi. On cherche des personnes qui peuvent peuvent se battre activement. Et c'est très difficile car la constitution ne permet pas que les gens doivent s'engager dans le militaire contre leur volonté. Certaines personnes ont été condamnées à quatre euh, ou même 5 ans de prison car ils ont essayé de déserter avant d'être engagé dans le militaire. Il y a donc euh, des peines de prison entre 1 à 5 ans car les gens n'ont pas voulu se battre. Les personnes peuvent être mobilisées dans l'armée à tout moment. Ils doivent être prêts à tout moment. Certains doivent rester dans des régions précises car les autorités soupçonnent qu'ils veulent s'enfuir. J'espère que plus de personnes en Russie, en Biélorussie et en Ukraine euh, ne souhaitent plus utiliser des armes. Beaucoup de personnes dans ces pays sont les militants euh, et ils euh, expliquent leur opinion concernant la guerre et l'État pourrait les euh, euh, condamner pour cela. Nous avons parlé d'un journal allemand, mais il faut comprendre la situation ici en Ukraine et le contexte ici. Ici, il est difficile d'être critique de manière indépendante. Certains groupes euh, pensent que 60% des personnes en Ukraine pensent que l'Ukraine pourrait regagner tout le territoire, aussi le Donbass et la Crimée. Seulement 14% disent que l'Ukraine serait en mesure de regagner ce territoire. Ces sondages sont importants dans les démocraties, car les mots, les opinions, un discours public perd son importance si l'opposition op est oppressée. Nous avons une confiance totale en l'armée, nous faisons confiance au gouvernement. Un pour pourcentage faible euh, et d'une autre opinion en Ukraine. Zelensky a presque eu les mêmes résultats dans les sondages que Poutine en Russie. Un institut, institut à Kiev a fait des sondages et 50% des personnes ont l'Ukraine pense que l'Ukraine aurait besoin d'un président fort qui devrait avoir plus de pouvoir en temps de guerre. Un grand nombre de personnes disent que le gouvernement devrait avoir le droit de non respecter des euh, des lois pour gagner la guerre. Les gens préfèrent la paix, mais ils pensent qu'un certain pouvoir est nécessaire pour gagner une guerre. C'est comme si on disait que le cannibalisme est indispensable et qu'il faut le mettre en œuvre et puis faire des sondages là-dessus. Plus de personnes semblent lutter pour le connibalisme que pour la démocratie. Une éducation sur la démocratie est indispensable pour les citoyennes et les citoyens. En Russie, des approches soviétiques sont sauvegardées par l'éducation. Les élèves sont déjà préparés à euh, un service pour la... Mais le service obligatoire existe toujours en Russie. Tout le monde devrait avoir la possibilité de ne pas se battre dans la guerre. Dans une lettre ouverte, il a été possible de soutenir les gens qui disent cela. L'interprète euh, s'excuse pour des problèmes de son qui rend la compréhension difficile. Yuri, vous pouvez parler plus dans une deuxième partie. Merci pour cet expert, cette perspective de la situation en Ukraine. Bon, C'est vraiment une autre perspective que celle que nous pouvons lire dans les médias allemands. Nous allons en parler plus en détail plus tard. Nous allons maintenant euh, parler à Zara Medi-Jones. Si nous regardons cette guerre, nous voyons que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un pouvoir nucléaire, c'est-à-dire la Russie, a commencé une guerre contre un pays voisin. Les autres guerres des États-Unis, par exemple en Irak, euh, ont été des guerres contre un pays qui est à 10 000 kilomètres des états unis c'est donc une situa nouvelle situation donc euh, ce grand pouvoir nuclé nucléaire et une guerre dans le voisinage est-ce que c'est quelque chose de nouveau est-ce que cela change la situation avant de me prononcer sur ce sujet j'aimerais euh, remercier de m'avoir invité. Dans cette crise inédite, la coopération est cruciale. Se rencontrer, se comprendre, être ouvert pour de nouvelles idées, c'est indispensable. Et c'est exactement l'idée de ce, ce week-end. Donc je vous remercie de m'avoir invité. 52% de euh des personnes au Royaume-Uni n'ont pas été contentes d'être européens mais moi je le suis. Je pense que nous avons des possibilités de créer un meilleur monde. Je travaille en tant que directrice de la campagne pour le désarmement nucléaire. Nous euh, luttons contre les armes nucléaires. Ces derniers mois, nous avons euh, mis l'accent sur différents sujets. Nous avons organisé des manifestations contre la guerre en Ukraine. Nous avons essayé de comprendre ce qui se passe. Au début de ce conflit, nous avons compris une chose. Nous avons vu que beaucoup de personnes s'inquiètent que cette guerre devienne une guerre nucléaire. C'est dernier. Il y a décennies nous n'avons jamais été aussi proches d'une guerre nucléaire qu'aujourd'hui. Nous sommes très proches d'une guerre nucléaire. Il y a cette politique qui nous mène dans cette direction-là. Beaucoup de personnes réfléchissent à ce qui pourrait se passer si ces armes horribles sont utilisées. Des sommes incroyables sont utilisées pour construire ces armes qui peuvent nous mener à la fin du monde. Depuis 1945, aucun, aucune arme nucléaire n'a été utilisée, heureusement. Mais nous ne pouvons pas juste faire confiance à la chance. Nous ne pouvons pas espérer qu'il n'y aurait jamais une guerre nucléaire. L'Ukraine sont... est un voisin de la Russie. On pourrait penser que cela change la situation, que cela rend une guerre nucléaire peu probable. Mais la vraie question est différente. Une guerre nucléaire serait menée entre la Russie et l'OTAN. Ils ont 12 000 armes nucléaires. Certaines sont 100 fois plus puissantes que la bombe utilisée à Hiroshima. Les armes en question se trouvent déjà en Europe. La première cible de la, de la Russie serait donc en Europe. Presque 200 des bombes nucléaires sont euh, stockées en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Turquie. Les pays qui, euh, qui euh, hébergent ces armes ont des droits limités. Le Bundestag a voulu que ces armes ne soient plus euh, hébergées en Allemagne. Et les États-Unis ajoutent encore des armes nucléaires en Europe. Ils veulent en livrer au Royaume-Uni. Et ces armes euh, deviennent de plus en plus puissantes. L'OTAN est alors en mesure de mener une guerre en Europe et cela déstabilise la situation. Il est difficile de commencer des négociations avec la Russie. Mais nous devons vraiment penser à cette question nucléaire. Les structures existantes pour euh, euh, atténuer la tension nucléaire sont des accords internationaux. En 2010, on a signé l'accord « New Starts ». C'était un accord entre la Russie et les États-Unis qui était censé créer plus de confiance. La semaine dernière, la Russie a regardé cet accord de plus près, mais ils ont dit qu'ils vont euh, respecter cet accord. Mais nous devons euh, aller plus loin. Notre première intervenante nous a rejoint de New York. Elle a parlé d'un autre accord de la, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. On doit atténuer cette tension nucléaire. Nous ne pouvons pas mettre une fin à la guerre du jour au lendemain, mais nous pouvons Regardez cette tension nucléaire. Des choses horribles se passent en Ukraine. Mais nous devons vraiment mettre l'accent sur cette menace nucléaire. Sinon, nous, euh, nous arrivons à un nouveau niveau de désastre. J'ai parlé à plusieurs personnes un peu partout au monde. On a, on a parlé euh, de la... De la bombe utilisée à Nagasaki. C'est un sujet que nous connaissons de l'école, mais nous devons vraiment penser aux conséquences, aux conséquences qu'une guerre nucléaire pourrait avoir aujourd'hui. Des centaines de milliers de personnes seraient mortes. Si quelques peu d'armes nucléaires seraient utilisées, on aurait une famine inédite. Les conséquences seraient désastreuses. La situation s'est améliorée en partie. Certaines armes ont été, ont été désamorcées. Mais les grandes puissances augmentent à nouveau la puissance des armes nucléaires. Et les armes deviennent à nouveau plus dangereuses. Trump a beaucoup parlé des armes nucléaires et de leur utilisation. L'idée c'était toujours de ne pas utiliser ces armes. Cette euh, menace d'une destruction mutuelle a été censée être assez menaçante, mais cela n'est plus le cas. Cette menace n'est plus suffisante. Nous savons que ce développement a commencé avant l'invasion de l'Ukraine. Ces derniers mois, nous avons vu euh, une aggravation de la confrontation de ces deux pôles. Les négociations, des négociations sont nécessaires pour mettre un terme à cette guerre et nous espérons que ce sera bientôt. Désormais, nous devons profiter de cette opportunité pour euh, réfléchir à ce que c'est pour nous, la guerre, la sécurité. Les armes ne peuvent pas mettre un terme à la guerre, ils rendent la guerre plus dangereuse. Il n'y a aucune possibilité de se préparer à une guerre nucléaire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'empêcher de, cette guerre. C'est une grande tâche. Nous devons tout faire pour empêcher cette guerre. Merci beaucoup, Sarah. Merci tu as très bien expliqué ce problème. C'est un problème dont nous ne parlons pas assez. Nous devrions comprendre que c'est un problème qui n'occupe pas seulement l'Ukraine, mais l'humanité entière. Je vais maintenant... Parler et poser des questions à Roland Apple. Je vais tout d'abord le présenter. Il y a peu de temps, il a publié un article sur l'UE et il a dit que l'UE n'a en fait pas de stratégie de sortie pour cette guerre. Est-ce que tu pourrais parler de cette possible stratégie Alors, je voudrais juste expliquer pourquoi je suis... Ici, Pieta a déjà parlé de cette fondation de démocratie radicale et derrière cette fondation se cache un réseau, un réseau des jeunes de gauche qui se trouve aujourd'hui dans quatre partis politiques différents et coopère toujours. Dans les années 70, j'ai commencé chez les jeunes sociodémocrates et j'ai compris que le travail dans la rue avec les gens est plus important que le travail dans les parlements. Aujourd'hui, j'ai 68 ans et j'ai pu confirmer cette opinion. Le plus important, c'est la, la pression sur le parlement et sur le député. Et pour cela, on a besoin de solidarité. Et c'est mon premier point, mon premier aspect après cette attaque de Poutine. Pour moi, c'était une, une rupture avec euh, la civil, civilisation en Europe. Mais je vois aussi qu'il y a bien des causes pour cette attaque. Malheureusement, je vois une forme de, de militarisation de notre société. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui regardent euh, les émissions avec euh, les hommes et femmes politiques, euh, les invités de la politique. Nous sommes euh, bien sûr euh, du côté euh, de l'Ukraine, du monde euh, livre euh, et tout. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Alice Schoerata, qui a signé un appel euh, que je trouve euh, plutôt euh, modéré, elle a dit euh, « Réfléchissez, euh, pensez à des négociations » et aujourd'hui, elle se trouve sur une liste de personnes qui partagent l'opinion de Poutine. Et je trouve que ce sont des méthodes qui attaquent notre démocratie. Et en fait, moi, je ne suis pas... Euh, euh, un expert du pacifisme, mais des droits de, des citoyens, un militant de, des droits des citoyens. Et alors, euh, cette rupture sociale, je pense qu'elle aura des conséquences pour notre société. Et il ne faut jamais oublier cet aspect quand on parle de cette guerre et des conséquences et des possibilités de terminer cette guerre. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Daria. Aux États-Unis, nous voyons euh, une, une clé importante pour terminer cette guerre. Mais en même temps, j'aimerais bien parler de l'UE et de la politique fédérale de l'Allemagne. Pieta, il m'a posé cette question. Et je trouve qu'on ne sait pas du tout... Où cette guerre euh, va aller euh, Qu'est-ce que l'Allemagne veut Qu'est-ce que les États-Unis veulent Il y a plusieurs interprétations. Et je vois une grande différence entre Olaf Scholz euh, qui dit que euh, Poutine ne peut pas gagner et Anna-Lena qui dit que l'Ukraine euh, doit gagner cette guerre. Je, trouve que, euh, je pense que c'est impossible ce qu'elle dit. et je, je pense qu'on ne sait pas vraiment où on veut en arriver et ce que je pense c'est qu'on devrait réfléchir beaucoup plus je ne vois pas cela chez les, les partis chez le gouvernement je ne le vois ni chez l'opposition je, je ne le vois pas chez le parti fédéral avec chez les gens Gensha de l'époque chez les verts j'ai l'impression, ou je trouve que, que c'est horrible, leur perspective sur les droits de l'homme. Ce n'est pas la politique des droits de l'homme qu'on qu connaissait de l'époque. On parle de la défense de nos libertés, mais quand on regarde Assange et ces droits-là, on n'a rien dit. Et puis Robert Habeck, je le, je le comprends bien, il va rendre visite aux, aux pays qui violent les droits de l'homme, l'Arabie saoudite et Qatar, par exemple. Et on sait très très bien qu'eux, par exemple, ils ont financé euh, euh, l'ISIS. Donc c'est là où on va payer euh, des millions à des pays qui font de la fracturation hydraulique. Et en, aussi des, problèmes, des pays qui ont des problèmes avec les chaînes de livraison. Alors cette politique... Des, des, des droits de l'homme, ce n'est plus la même politique. Quand je pense à Marie-Louise Beck et d'autres, je trouve que ce, ce qu'ils font, c'est très agressif et on n'a pas vu ça les années dernières. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Ce, ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est très important. On réfléchit ensemble, on travaille ensemble nous, euh, ce petit réseau euh, radical, nous faisons le même travail. Pieta et moi, on se connaît aussi de ce mouvement. La semaine prochaine, nous avons un événement à Berlin. Et en fait, c'était très difficile de regrouper des personnes qui parlent du pacifisme, comme ici aujourd'hui, qui euh, se posent la question si ce n'est pas une possibilité. Et euh, d'ailleurs, euh, j'admire les gens qui euh, bloquent euh, des chars en Ukraine. Et je trouve que c'est admirable, comme euh, Heine Geis, qui, qui, qui a dit à l'époque euh, que ce sont les pacifistes qui sont responsables pour euh, l'Holocauste. Il faut se, poser, se positionner contre des gens qui disent des trucs comme ça. Il faut essayer de faire sa contribution à travers les droits de l'homme. Il faut bien dire qu'il y a encore d'autres positions. Et là, je voudrais faire un dernier point. Nous devons commencer à penser en Europe après la guerre. Et c'est bien en Europe avec la Russie. Et je suis tout à fait sûre que c'est Poutine qui va dominer cette Europe. Il, il sera encore le président de la Russie, j'en suis sûre. Donc nous devons apprendre à vivre comme Poutine, avec Poutine. Et je ne sais pas comment ça va se passer, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais nous devons y réfléchir, nous devons penser, concevoir un ordre pour tout le monde et ce qui s'est passé depuis les années 2000, l'OTAN et tout, je ne veux même pas en parler mais c'est une Europe sans la Russie et quand on regarde les violations des droits de l'homme, des lois, la guerre et tout, pour moi, là, c'est le résultat d'une Europe en échec. Et quand on pense à ce que va être les Willy Brandt ont dit à l'époque, la politique extérieure et la politique économique qui vont ensemble, alors des dépendances entre les pays, et alors ils ne vont pas s'attaquer. Je pense que ça, ça a très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et le fait qu'il y a toujours les pipelines entre l'Europe et la Russie, les livraisons de gaz, cela évite des, des escalations de cette guerre. Alors je suis tout à fait en faveur des énergies renouvelables, de la transition écologique, c'est très important pour le climat mais je pense que nous ne, devrons, nous ne devons ne pas nous isoler de la Russie et cela inclut également la concurrence entre la Chine et les États-Unis merci beaucoup Merci. Ja, Roland. Merci beaucoup Roland. Alors euh, je vais... Euh, J'aimerais bien ajouter quelque chose. Tu as parlé de Willy Brandt et il y a un sondage de la Fondation Friedrich Erb Ebert. C'est une fondation euh, qui est proche projetée sociodémocrates. Et elle a posé la question si le pacifisme allemand, vous savez ce que c'est des mouvements pacifiques en Allemagne si c'est passé ou non. Et dans ce sondage représentatif de la Fondation, 62% des Allemands disent que c'était une bonne manière de faire de la politique. Alors là, on voit une grande différence entre l'opinion publique et l'opinion de la population. Je vais parler un peu plus lentement, euh, oui. Ah, j'ai parlé en allemand. Je suis très désolée. Je ne voulais pas parler en allemand. Bon. Alors, veuillez parler lentement pour les interprètes, s'il vous plaît. Bon, et après ces premières questions, nous allons faire un deuxième tour et après, vous aurez la possibilité de poser des questions. Et maintenant, je vais euh, prier les, les participants d'être un peu plus concis, un peu plus court. J'aimerais bien poser encore une, une question à Zara. Je trouve que ce sujet euh, des armes nucléaires est très intéressant. Et peut-être que tu pourrais parler, euh, en parler un peu plus. Il y a des nouvelles technologies dans ce secteur, la numérisation, l'automisation euh, des armes, des robots qui sont utilisés, qui tuent et aussi euh, les armes nucléaires avec euh, moins de puissance. Est-ce qu'il n'y a pas le risque... Euh, d'un impact sur euh, la balance nucléaire, cette euh, destruction mutuelle assurée. Merci. Question. There's no doubt. Alors, il n'y a pas de doute là dessus. Nous parlons des attaques, des cyberattaques sur Internet euh, tous les jours. Et ce ne sont pas seulement les techniques qui sont en train de changer. Ce sont aussi les hommes et les femmes euh, politiques qui changent leur concept et leur manière de penser. Euh, les guerres euh, où nous avons euh, deux ennemis qui euh, se rencontrent. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Nous avons les cyberattaques, comme j'ai déjà dit, sur les infrastructures, tous les jours, aussi les drones qui peuvent tuer des personnes qui se sont très loin, et aussi les armes biologiques. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et en plus, l'intelligence artificielle, qui joue un rôle important, Et en fait, souvent, ce sont euh, les, les personnes qui sont euh, exclues des décisions, ce sont des intelligences artificielles qui vont prendre une décision. Un autre aspect important, c'est la militarisation de l'espace. Les, les États-Unis ont déjà des forces dans l'espace, le Royaume-Uni aussi. Alors, une militarisation de l'espace Et beaucoup de ces technologies dépendent aussi de l'espace. Aujourd'hui, alors, beaucoup de facteurs sont en train de changer. Et ces développements se sont passés les années euh, dernières sans critique. C'était... Et euh, sans, sans, sans examen. Ce sont... Euh, ni les députés, ni la société civile, ni le gouvernement qui ont contrôlé ou examiné ces développements. J'ai parlé aussi des armes nucléaires qui sont importantes pour la tactique. Il y a des armes qui, euh, en théorie, ne sont pas très dangereuses, mais elles sont utilisées en Ukraine, ces armes tuent moins de personnes, mais les conséquences sont dures. Parce que la radiation va continuer ou va exister pendant très très longtemps. Et ce qui m'étonne sur, cette, sur ce, ces développements, je me demande est-ce que ces armes ont changé les relations internationales Les armes du futur sont des armes plus précises pour attaquer des objectifs. Et est-ce que les armes nucléaires ne sont pas superflues Nous les voyons toujours. Et malgré tous les éléments dont j'ai parlé maintenant, j'aimerais bien regarder vers la guerre en Ukraine. C'est une guerre euh, comme les guerres que nous avons vues avant. Euh, des chars, euh, des bombes, des soldats qui sont tués, euh, des maisons qui sont détruites. Et je me pose la question, comment est-ce que ces nouvelles armes vont changer ce type de guerre Est-ce que cela va changer quelque chose Les nouvelles technologies peuvent produire des nouvelles menaces, des no nouvelles manières de s'attaquer. Mais après, la situation est la même. C'est la même situation qu'en 1945, que la dernière menace, l'ultime menace, ce sont les armes, les armes nucléaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y mettre un terme Peut-être qu'on regarde de trop près ces technologies. Mais euh, sans ou avec ces nouvelles technologies, nous allons tuer des personnes. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut s'engager pour euh, les êtres humains, pour les hommes et sauver la planète. C'est le plus important. Merci. Thank you, Sarah, and also thank you for... Merci beaucoup, Zara. Merci d'avoir été, été bref. Nous avons encore beaucoup de, de travail devant nous. Il y a des nouveaux défis. Nous on n'aime pas les armes, on n'aime pas les guerres, mais il faut les comprendre. Nous avons euh, cette tâche-là pour l'avenir. Nous retournons à Yuri. Est-ce que tu peux nous entendre? J'ai entendu euh, un certain pessimisme dans, ton premier, dans ta première intervention, notamment en ce qui concerne l'opinion en Ukraine. J'ai une question pour toi. En Allemagne, nous avons eu une euh, même euh, situation concernant la France. Pendant plus que 200 en l'Allemagne et la France ont été des ennemis. C'était le, le cas de Napoléon jusqu'en 1945. Les deux pays ont eu des, une image horrible l'un de l'autre. C'est le cas aujourd'hui en Russie et en, et en Ukraine. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont nées après la Deuxième Guerre mondiale et ils ne connaissent pas euh, cette perspective sur le voisin. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que l'Ukraine et la Russie pourraient être des amis comme le sont aujourd'hui l'Allemagne et la France Est-ce que tu vois un, une première étape, une, une possibilité de résoudre ce, ce problème-là Euh, Donne-moi 10 minutes pour répondre, s'il te plaît. Nous sommes dans une époque particulière. Nous espérons que l'Ukraine et la Russie se verront en tant que pays européens, membres de la famille européenne. Nous espérons que toutes les personnes so seront réunies en paix sans violence. Un gouvernement qui a le pouvoir et qui règne sur tout le monde, c'est une image qui vient du Moyen-Âge. C'est euh, une stratégie qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, dit souvent que les négociations de la paix sont impossibles. À l'Occident, on entend des histoires magiques sur la fin de la guerre, mais nous devons d'abord réfléchir qui profite d'une militarisation. Il faut vraiment euh, penser d'une manière logique. Il y a eu une euh, propagande très efficace en Russie et en Ukraine. Ils essaient de mener une guerre totale pour avoir une victoire totale. Mais nous voulons la paix. Nous devons empêcher la guerre aujourd'hui et puis nous parlerons du responsable ce mouvement pourrait changer la situation complètement. En parlant franchement, en créant la paix entre l'Occident et l'Orient, entre l'Ukraine et la Russie, ça serait possible. Par exemple, euh, à travers des négociations avec Guterres. Certains scientifiques, certains universitaires, Um, essaie de commencer les négociations. Ils mettent l'accent sur les droits humains. Amnesty International essaie de participer aussi. Des experts ont déjà fait des propositions d'accord. Le réseau des Nations Unies a un um, un réseau pour, pour proposer des solutions. Mais aujourd'hui, on regarde surtout les crimes qui sont commis des deux côtés. Des organisations comme Amnesty International et les Nations Unies évaluent ces crimes. Aujourd'hui, ce qui compte c'est que toute guerre est contre les droits humains. Les deux côtés ne réussissent pas à respecter le droit international aujourd'hui. La charte des Nations Unies n'autorise pas une telle guerre. Avec le gouvernement populiste en Ukraine et en Russie, nous avons en fait la même situation. Les Vraies victimes sont les civilistes des deux côtés. Dans les deux pays, les citoyennes et les citoyens pe euh, perdent leur avenir, leur droit à la démocratie. Ils souffrent de la guerre. Ensuite, nous voyons cette menace nucléaire. Le com comportement des deux côtés est... Euh, est incroyable, euh, l'armée russe, c'est euh, l'armée russe a attaqué une euh, usine avec des euh, des soldats ukrainiens qui ont été euh, bloqué là-dedans. Les experts qui parlent de, euh, de la menace nucléaire euh, disent que les euh, armes nucléaires pourraient même être activées par hasard. Cela est très dangereux. Je connais quelqu'un qui a des bons contacts dans les armées. Il a prié les citoyennes et les citoyens dans les villes concernées aujourd'hui, mais l'armée n'autorise pas ce contact. On doit en parler franchement. Les gens sont obligés de s'engager dans le militaire ukrainien. Les deux côtés ne veulent pas arrêter la guerre, ils veulent continuer la violence. On parle librement de continuer la guerre pendant des années. Beaucoup ne compre comprennent pas une chose. Certains acteurs veulent juste avoir plus de pouvoir, peu importe le nombre de civils qui meurent. Nous devons euh, supprimer ces, incita ces incitations. Certaines personnes peuvent encore gagner de la guerre. Il y a bien sûr des euh, intérêts économiques. Les premières livraisons ont, été, ont pu quitter l'Ukraine. Les incitations économiques peuvent donc changer la situation de la guerre. Nous devons euh, penser à cet exemple-là. Nous avons besoin des organisations internationales pour euh, résister à ces grandes puissances qui veulent euh, continuer la guerre, car la paix euh, est importante pour tous les citoyennes et tous les citoyens du monde. Beaucoup. À l'Occident, beaucoup pensent que le, la situation serait différente avec un, un autre gouvernement en Russie. Et en Russie, on pense que tout changerait avec une, un autre gouvernement en Ukraine. Donc tout le monde pense qu'on a besoin d'un changement ailleurs. Mais nous devons arrêter la guerre. Nous avons besoin de la paix. La paix, c'est un droit que nous devons défendre. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une affaire économique pour certains, mais nous devons investir dans des solutions pour la paix. Les droits humains sont violés à cause de cette guerre et cela aura des conséquences à long terme pour l'humanité et pour l'économie. Nous avons besoin de plus de compréhension. Nous avons besoin de relations pacifiques entre tous les peuples, à l'Occident et à l'Orient. Nous avons besoin d'une... Autonomie culturelle, mais en contact avec les autres. Nous avons besoin de gouvernements qui cherchent la paix et non pas la violence. Les sanctions ne sont pas une solution. Beaucoup d'acteurs agissent sur le marché mondialisé. Ils veulent construire une société pacifique. Évidemment que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Nous devons lutter pour que les choses changent. Après des années de violence, notamment entre la Russie et l'Ukraine, dans cette guerre euh, incroyable, il est... Difficile d'en sortir, notamment avec toutes les armes qui sont livrées. Nous avons besoin d'un changement. Si nous continuons comme ça, nous allons tous finir sur le cimetière. Nous euh, souffrons de la guerre et des conséquences de la guerre. Nous avons besoin de so euh, société sociale. Nous ne pouvons pas faire confiance au gouvernement. Nous avons besoin de per différentes personnes au gouvernement. L'économie doit être changée. Nous avons besoin de gouvernements sans violence. Nous devons arrêter la guerre. Et nous devons euh, en parler tout de suite. Tout le monde, partout au monde, devrait lutter contre cette guerre comme c'était le cas dans les années 90, quand les milliers de personnes ont manifesté contre la guerre. Je pense que nous avons compris le message. Yuri, merci beaucoup, Yuri. Merci beaucoup, Yuri. Merci beaucoup. Yuri. Merci beaucoup. S'il te, te plaît, reste dans la conférence Zoom. Peut-être que nous aurons encore des questions du public. Donc, reste avec nous. Nous avons maintenant un peu euh, de délai. Euh, je vous prie de mettre l'accent maintenant sur quelque chose d'important, mais en restant bref. Parlons de la morale, j'ai parlé d'un article tout au début, on a euh, dit que Mme Baerbock a trop de morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle, que pourrait être une alternative? Je pense que j'en ai déjà parlé. Dans la politique euh, des affaires étrangères, on doit veiller à un équilibre d'intérêts. On doit trouver un juste équilibre et on ne peut pas euh, mettre l'accent que sur la morale. C'est une impasse. J'aimerais bien voir une politique étrangère, une politique extérieure basée sur aspects pragmatiques. La Russie restera un partenaire de l'Europe. De Nous devons continuer de coopérer sur le plan économique. On devra parler de la Moldavie, de la Géorgie, de l'Ukraine dans des... Négociations à long terme. L'Ukraine pourrait être une zone démilitarisée, par exemple. On pourrait tout d'abord euh, arriver à un cessez-le-feu. Cesser Peut-être qu'un nouveau rideau de fer pourrait être créé en Europe. Mais de toute façon, nous devons... En parler et on doit commencer la conversation bientôt. Imaginez, si Trump accède au pouvoir dans deux ans, toute cette stratégie, toutes ces livraisons des armes seront euh, inutiles. Nous aurons de nouveaux problèmes. La destruction écologique jouera un rôle crucial. Donc, ne commençons pas à parler de livraison d'armes, etc. Ce qu'on fait aujourd'hui, les euh, négociations avec l'Arabie saoudite, les livraisons vers l'Ukraine, euh, c'est très compliqué. Nous avons les problèmes de douane, par exemple. Ces derniers mois, j'avais l'impression que les personnes à Berlin devraient se renseigner plus euh, sur les détails. Nous, les Allemands et les Européens, devraient, être, euh, devraient euh, être plus modestes. Je trouve ça vraiment horrible de voir Biden qui se rend en Indonésie. Il fait des gestes mafieux. Le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde sont les États BRICS. Et ils sont en pénurie d'eau. Les États-Unis et les Nations Unies devraient, euh, devraient le voir. Je vous conseille de lire une interview par la ministre des Affaires étrangères sud-africaine. C'est vraiment très intéressant et on peut en apprendre. Merci beaucoup. Vous n'avez pas encore euh, l'opportunité de poser des questions. Taria, est-ce que tu es toujours là Oui. Alors, est-ce que tu me pardonnes si je ne te donne pas la parole maintenant mais tu auras la parole à la fin pour, pendant deux ou trois minutes parce que il y aura peut-être des questions de l'audience oui ok ou j'utilise euh, les deux minutes maintenant et après tu poses des questions parce que il faut que je m'en aille aussi alors ok tu as deux minutes tu as la parole. Alors, j'ai écouté les débats et je suis tout à fait d'accord avec le fait que les habitants, la population veut de la veut la paix. C'est aussi l'opinion partagée en Finlande, parce qu'on est aussi victime de la guerre. Mais je voulais aussi parler des technologies. Tout d'abord, les recherches sur les armes nucléaires ont montré que ce n'est pas pendant les périodes où il n'y a, a pas de menaces on fait des bons traités. C'est bien le contraire. Quand il y a des tensions, des menaces nucléaires, on négocie les meilleurs traités. Et je pense que ces traités sont très importants. Et maintenant, c'est un bon moment pour changer le TNP. Je trouve que c'est absurde qu'on s'est réunis pendant un mois et on n'a pas de résultat, même pas sur cette menace actuelle. Et j'aimerais bien ajouter une autre chose dont nous n'avons pas encore parlé. C'est un traité sur euh, la non-prolifération ou l'interdiction des armes nucléaires il y avait un traité des nations unies de 2017 sur euh, l'interdiction des armes nucléaires ce traité a été euh, ratifié et 18 états membres l'ont signé en fait et 50 l'ont ratifié déjà et je pense que ces traités sont vraiment importants, il faut les soutenir. Il est très important qu'encore plus d'États membres signent ces traités. Mais malheureusement, je n'ai je pas le temps de rentrer dans les détails maintenant. Et finalement, j'aimerais bien parler de la structure de l'Europe après la chute du rideau de fer, nous avons beaucoup parlé de la structure de l'Europe. Et la Russie a propagé ses idées qui ont été ignorées par l'Ouest, par l'Occident. Moi, j'ai déjà travaillé pendant six ans sur les relations entre la Finlande et la Russie, et j'ai plusieurs euh, contacts en Russie, et il y a des gens qui me disent « faut que tu maintiennes le contact avec euh, les, les Russes que tu connais ». C'est très important pour le futur, pour éviter une future isolation, mais. Il y a un moment où il faut commencer la discussion avec ses amis, avec ses contacts, pour savoir ce qui se passe en Russie et qu'est-ce que les Russes pensent de cette guerre, et pour développer une structure, une stratégie de sécurité de l'Europe. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Taya. Euh, il y a 200 personnes présentes ici dans la salle. J'espère que tu les as entendues. Merci d'être venue. Et je te souhaite beaucoup de succès pour ton travail malgré la situation. Et bonne continuation. Merci. Et maintenant, j'aimerais bien ouvrir le débat. Nous avons encore 25 minutes parce que les bus pour euh, l'action vont partir à 4 heures. Alors, deux minutes par personne pour des commentaires, des questions, etc. Il y a les micros euh, ici, des deux côtés de la salle. Alors, euh, ceux qui veulent prendre la parole, venez ici. C'est un Il y a des masses qui veulent poser des questions. Je suis surpris. Y a personne qui veut prendre la parole. Est-ce qu'il y a peut-être des questions pour les euh, les, les panelistes ou des arguments, des commentaires que vous voulez faire. Ah, il y a quelqu'un. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux me prononcer en allemand? Est-ce que les autres vont me, me comprendre, m'entendre Alors, je préfère me prononcer en allemand. Merci beaucoup pour ces explications. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je me trouve souvent dans des, des discussions autour de la question « Comment est-ce que nous pouvons établir euh, la paix sans euh, les armes ?» Et c'est un très grand défi ces dernières semaines. Et souvent, je ne suis pas contente avec les réponses sur la coopération, les relations, les sanctions économiques et tout cela. Et peut-être que vous pourriez parler encore plus de, de ces arguments qu'on qu pourrait utiliser lors de ces discussions. Est-ce que vous avez une vision plus concrète Créer de la paix sans faire recours à des armes Qu'est-ce que ça signifie pour l'Allemagne Le désarmement en Allemagne, comment est-ce que ça pourrait se passer Ou euh, aussi le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Comment est-ce que nous pourrions euh, créer de la paix à partir de la société civile il y a une autre question, je vais me prononcer en allemand et j'aimerais bien savoir quelle serait la position juste lors de cette guerre Est-ce que la Russie a peut-être des revendications qui sont justes Si on pense au port par exemple... Au pont vers la Crimée ou au pont terrestre, j'aimerais bien en savoir plus. Donc, euh, il y aura, il y a peut-être une solution juste pour les deux euh, et des livraisons euh, des armes pour euh, pour cela, parce que moi, je suis en faveur des livraisons des armes jusqu'à un, jusqu un certain point. Alors peut-être un pont terrestre pour la Russie, euh, et peut-être des décisions de la population sur place. Je vais aussi me prononcer en allemand, Birgit Karos, euh, Aix-en-Chapelle. J'aimerais bien sa en savoir plus du rôle euh, des mouvements climatiques. Ces mouvements étaient très forts avant la guerre, et s'il n'y a de coopération internationale aujourd'hui s'il y en a plus s'il y a s'il y en a une guerre froide nous n'allons pas arriver aux objectifs des mouvements climatiques et les conséquences nous allons les ressentir dans les années à venir pourquoi est-ce que personne ne prend cette perspective et comprend cette perspective moi aussi j'aimerais bien me prononcer en allemand J'aimerais bien renouer à ce que ma collègue ou à ce que euh, cette femme a dit. Si nous voulons faire face à cette crise écologique, nous devons euh, arrêter euh, tout conflit militaire parce que nous n'avons plus d'alternative. Roland, on se connaît depuis très longtemps, des partis des verts. Il y avait à l'époque le concept de la défense écologique, de la défense sociale alternative. Est-ce que cela fonctionne toujours aujourd'hui Merci, il y a encore deux qui veulent deux personnes qui souhaitent prendre la parole. Bonjour, je viens de Cologne, attaque. Je m'appelle Rolf Bayerling. Je me pose la question sur euh, l'objet des négociations. On a déjà parlé d'une zone démilitarisée ou euh, un état neutre comme la Suisse. On aura besoin de garanties de tous les états importants, puissants. Est-ce que c'est une possible solution pour arrêter la guerre Je pense que de de telle solutions pourrait fonctionner, mais il faut prendre en compte toutes les perspectives. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du rôle des États-Unis et aussi de la neutralité de l'Ukraine? Est-ce que vous pourriez dire quelque chose là-dessus? J'ai une question pour Taria à New York. Elle n'est plus là. Bon, je vais quand même poser ma question. Je trouve que c'est vraiment dommage que la Suède et la Finlande soient devenus des membres de l'OTAN lors de cette guerre. Et je me pose la question est-ce qu'on a profité de cette situation et trouvé une belle raison pour devenir membre de l'OTAN C'est ce que je pense. Et ma question... Est-ce qu'il y a des mouvements contre cette euh, adhésion dans ces, deux membres, dans ces deux états? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien répondre aux questions? Sarah, euh, tu peux commencer si tu veux. Alors, merci pour cette question et pour ces commentaires. J'aimerais bien répondre à la dernière question sur un contrat sur l'interdiction des armes nucléaires. Il y a déjà 120 pays qui sont en faveur de ce contrat, mais il est toujours... Très difficile de convaincre les États qui ont droit à des armes nucléaires, nucléaires. Mais il y a quand même des choses pratiques que nous pouvons faire. Au Royaume-Uni, il y a une campagne pour convaincre les autorités locales à souligner, euh, à, à, à, à signer ces contrats. Oxford, Norvège, euh, Londres, Paris, par exemple. Je suis, je suis sûre qu'il y a des villes en Allemagne qui sont en faveur. Il y a les campagnes en France. Alors, c'est à nous de faire évoluer les choses et de faire changer les choses dans des mouvements de base. Et en même temps, il faut maintenir la pression. Il y avait quelqu'un qui a parlé des mouvements climatiques et je suis tout à fait d'accord. Le futur de la planète est essentiel. Et il faut en parler. Mais en même temps, l'intersectionnalité est importante. Et il faut que les différentes campagnes se renforcent, s'appuient. Alors les mouvements climatiques sont très importants pour... Euh, la lutte contre les armes nucléaires, les armes nucléaires émettent également beaucoup de CO2 qui a un effet sur le climat. Il faut, aller faire, euh, faut alors faire le lien entre les deux. Nous travaillons aussi avec euh, ceux qui occupent les écoles, euh, avec Extinction Rebellion et il est euh, très important de, de, de, de faire usage de cette, ces arguments. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions sur le rôle des États-Unis. Euh, Roland, tu pourrais peut-être prendre la parole. Et puis Yuri, est-ce que tu pourrais parler de l'adhésion euh, à l'OTAN de la Finlande et de la Suède Alors moi, je pense que la Finlande et la Suède avaient peur de Poutine. Ils sont donc devenus des membres de l'OTAN. C'était intelligent, c'était populiste, mais aussi conséquent. Je pense que Vladimir Poutine n'avait pas pensé que cela pourrait arriver. En ce qui concerne le rôle des États-Unis, j'ai déjà dit que je suis tout à fait d'accord avec la collègue de la Finlande. Il nous faut un changement rapide, il nous faut des négociations rapides, et pour cela, il faut convaincre les États-Unis. Mais je ne suis pas sûre si ça va être possible. Aux États-Unis, il y a également une certaine opposition à la guerre. Il y a aussi des doutes en ce qui concerne la stratégie sur la Chine. Mais en même temps, je pense qu'il est très important de créer une certaine pression en ce qui concerne l'UE et le gouvernement fédéral de l'Allemagne, parce que tout cela est très, très lié. Je me souviens de ma première manifestation à Bonn contre l'énergie nucléaire en 1972. C'était les mêmes gens qui étaient contre le désarmement. Deux ans plus tard, il faut un réseau de mouvements sociaux, il faut le créer, et je le vois déjà, et il faut que ces mouvements se mettent d'accord sur certains aspects. J'ai entendu qu'il y a des membres de Fridays for Future qui sont en faveur de l'énergie nucléaire, mais je pense que nous n'avons même pas besoin d'en parler. Il faut regarder les grandes lignes, les questions les plus importantes et garantir l'existence des êtres humains sur la planète. Et pour cela, il faut empêcher ou atténuer la crise climatique. Nous n'allons pas atteindre les 1,5 degrés. Mais ce n'est pas une raison pour euh, arrêter nos efforts. C'est le contraire, il faut mettre fin à cette guerre en Ukraine, sinon ça sera trop tard. Et alors, je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Et vous avez demandé, il y avait quelqu'un qui a demandé euh, qu'est-ce qu'on fait. Nous avons créé une, une fédération pour la réconciliation internationale, aussi des luttes en faveur des droits de l'homme. De plus, nous avons les sociodémocrates depuis 1919. Et vous voyez bien, les mouvements en faveur de la paix existent toujours. Nous avons le forum à Bonn, nous avons les médecins internationaux contre la guerre nucléaire. Alors, regardez sur Internet, organisez-vous, commencez le travail... Il faut faire bouger les, les hommes et les femmes politiques et ils vont seulement faire quelque chose s'ils ressentent la pression du peuple. Uh, and one could add, uh... On peut ajouter une chose. Le Conseil de la paix à Cassel et l'Atelier pour l'avenir et la paix à Francfort. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans, sur ce sujet. Une autre organisation est euh, organisée aujourd'hui. Nous voyons donc que la société civile se mobilise. Ces prochains mois, nous verrons encore plus de progrès. Yuri, une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur la Suède et la Finlande en deux minutes Je vais parler brièvement. Deux minutes, on verra. Donc la Suède et la Finlande. L'OTAN est... Euh, une organisation, de marketing pour les armes. Il travaille pour l'industrie. Nous voyons que en quelques mois, tout le monde euh, s'intéressera à nouveau de la euh, charité et euh, ils oublieront la guerre. C'est un nouveau dé développement. Euh, la violence ne va pas nous faire progresser. Nous devons entrer dans une conversation. C'est la manière la plus efficace de faire bouger les choses. Je veux vous rappeler une chose. Nous devons adhérer à une idée simple. Nous ne devons pas tuer. C'est plus qu'une simple morale. Mettre un terme à ce conflit, ça serait l'idéal, pas en luttant pour les intérêts de la Russie ou de l'Ukraine. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que les citoyennes et les citoyens partout au monde profitent de la paix. Tout le monde doit participer, doit s'organiser. C'est une très bonne idée. Nous avons besoin d'une communauté, une fédération de plusieurs mouvements. Nous pouvons regarder des alliances historiques. Beaucoup de personnes disent que la guerre va à l'encontre des droits humains. Tous ceux devraient se réunir et lutter contre des guerres inutiles. On a parlé des États-Unis. Là-bas, beaucoup de gens s'engagent pour la paix aussi. Sur des sites internet, par exemple, vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Si on veut des explications simples, on doit savoir que la guerre est toujours une mauvaise idée. Parlons encore de la sécurité mondiale. Beaucoup euh, de sites intéressés euh, vont vous euh, fournir plus d'informations. Mais une chose restera le cas. La guerre ne va pas simp simplement s'arrêter. Nous avons besoin d'une manière de vivre sans violence. Merci beaucoup, Yuri. Nous allons dire euh, au revoir à Yuri. Je vais encore une fois vous donner la possibilité de poser des questions. Non. Zara a encore un commentaire. On vous souhaite tout le meilleur pour euh, votre travail à l'avenir. Merci Yuri. Maintenant, Zara, tu as la parole. Tu peux finir euh, cette séance. Je vais essayer de donner un commentaire général. Partout où on regarde, on voit des, des crises, la guerre en Ukraine, des conflits partout au monde. On peut regarder la guerre civile en Syrie, il y a des conflits partout, des problèmes partout. Aussi sur le plan financier, je ne suis pas si jeune, j'ai été diplômée il y a 16 ans. La, le système économique souffre toujours de la crise de 2008. Aujourd'hui les prix augmentent, les euh, gens ne sont plus capables de payer pour leurs appartements, pour le chauffage. Et puis, il y a le changement climatique qui pose des problèmes euh, qu'on verra encore pendant des décennies. Nous devons euh, nous rappeler une chose. On doit toujours penser aux armes nucléaires. Elles existent toujours. Elles sont toujours une menace pour l'humanité. Donc, s'il vous plaît, que peu importe où vous, où vous vous engagez, dans les syndicats, dans des organisations, dans les partis, pensez-y, les armes nucléaires existent en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Donc, euh, luttez contre ces armes de destru destruction. Merci beaucoup. Je n'ai rien à ajouter. Je veux juste remercier les techniciens qui ont vraiment fait de l'excellent travail. Et merci aux interprètes également. Merci, vous avez vraiment travaillé dur. Et merci beaucoup aux participants. et pour finir, je vous souhaite encore une euh, université d'été fructueuse. Quand vous rentrez lundi, j'espère que vous serez inspirés. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs.